Autour de la table, Antoine Villedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la Haute-Saône. Sylvain Maillard, vous êtes toujours avec nous, député Renaissance de Paris. Bonjour. Et puis nous a rejoint également Hugo Bernalicis. Bonjour, vous êtes bonjour. député LFI NUP, puisqu'on précise maintenant les deux, du Nord. On va commencer peut-être vous avec Amandine. On a vu sur les images avec Benjamin qu'il y a eu deux stratégies différentes lors de ce vote hier soir. Il y a ceux qui sont restés, la France Insoumise, qui ont voté contre, ceux qui ont voté pour, évidemment, de la majorité, mais ceux qui sont partis, le Rassemblement national, a vu ces images impressionnantes de députés qui semblent. Oui, parce qu'on a évidemment deux versions de cette histoire parlementaire. La majorité dit, nous ne faisons qu'appliquer le règlement. Une seconde délibération, certes, ça n'est pas commun, mais enfin, nous avons le droit, donc nous le prenons. Et il n'y a rien de plus à commenter. Et l'opposition, elle, dénonce un, un irrespect parlementaire, puisque l'amendement avait d'abord été adopté, par les oppositions, et il a finalement, avec cette seconde délibération, été... Euh annulé. Alors, le gouvernement, en fait, essaie de, de doser les moments, disons, où il veut montrer qu'il y a maintenant un travail parlementaire euh, plus fourni qu'auparavant, parce qu'il est vrai que dans la précédente euh, mandature et législature, euh, le Parlement n'a pas toujours été suffisamment euh, respecté, euh, choyé, euh, entendu. Et puis, euh, là, le gouvernement a estimé que c'était une question de, de limite des dépenses publiques, que ça n'était pas sérieux, et c'est donc pour ça que Bruno Le Maire euh, a euh, tenu néanmoins à, à réagir. Euh, les Français, euh, les Français euh, jugeront euh, suivant leurs affiliations partisanes, certainement. Hugo Bernalicis, on va écouter votre réaction dans un instant. Juste après, juste Bruno Le Maire, justement, qu'on écoute. À tous ceux qui disent que nous passons en force, je réponds que vous votez et que vous êtes souverain. Et je réponds... Et je réponds que nous sommes la majorité, que vous le vouliez ou non. Nous ne sommes pas la minorité. Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire du point de vue euh, juridique et réglementaire, oui, une deuxième délibération est tout à fait possible. C'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. On l'a a déjà subi dans la mandature précédente, mais c'est du point de vue politique. Le moment où cet amendement a été voté, euh, tout le monde l'a fait en pleine connaissance de cause. Il y a le l'orateur de la majorité euh, de Renaissance qui nous expliquait que ça a été fait à la hâte, qu'on n'est pas bien regardé, pas bien lu, etc. Non, c'est juste que les députés de de de, de Renaissance et autres n'étaient pas suffisamment mobilisés et qu'ils n'avaient pas tous une position euh, très clairement euh, définie à ce moment euh, à ce moment du vote. Mais à ce moment voilà, autant vous faire revoter en permanence. C'est insupportable de considérer que quand un vote, vous l'avez perdu, ça vous déplaît, euh, ça y est, on le remet, on le remet au suffrage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à ce moment du débat, euh, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé, c'est que pendant le brouhaha généralisé de ceux qui se plaignaient, qui faisaient des rappels au règlement, la présidente de séance a mis au vote le, la seconde délibération. Vous contestez la forme de ce ah qui ben, s'est passé regardez, Il suffit de aussi. regarder les images. Nous étions plus de 450 dans l'hémicycle présent. Il y a à peine 350 votants. Il y a 100 collègues sur tous les bancs, sur beaucoup de bancs, et notamment le banc des oppositions, qui n'ont pas appuyé sur les boutons ni pour ni contre, qui n'ont pas pu Voter. Donc quand euh, le ministre dit euh, « Vous êtes souverain, vous pouvez voter bah », ben non, la, la preuve en est que nous n'avons pas pu le faire. Et sous des prétextes fallacieux du règlement, il a été impossible de re-voter. C'est qu qu ce qui a provoqué le départ oui. du Rassemblement national. — Je la parole à Sylvain ah bon. parce que là, vous mettez en accusation directement la présidente... — Ah oui, oui, euh, oui clairement, je, je, je, je, je, à 1000%. — Il est cadu ce vote donc, Hugo Bernalicis, là-dessus, a parfaitement expliqué ce qui s'était passé. cest à une partie des députés ont estimé qu'ils n'avaient pas eu le temps, dans le brouhaha, où ils partaient, ils réfléchissaient tous à l'article de leur prochain rappel au règlement, mais qu'ils n'ont pas pu voter. Ce qu'a qu proposé la présidence, qui ne peut pas revoter, ça c'est pas nous, hein, le, le, le, groupe majoritaire, le salut, elle est très bien qu'on revote, le ministre a proposé qu'on revote, mais la présidence dit on ne peut pas revoter une, une, une, sur, sur quelque chose qui a été voté sans un problème technique. Et donc, ce qu'elle a proposé, qui au fond était tout à fait entendable, c'est-à-dire que sur l'article 8, donc c'est pardon, je suis un peu technique, mais sur cet article-là qui est et donc le, le gros du paquet, c'était ce que nous venions de, de voter, et eh ben que nous refaisions un, un scrutin public pour qu'on puisse euh, annuler ou pas du, cette disposition. Euh, voilà, donc là, mais entre voir. un amendement non. et l'article tout entier, tout le monde là, comprend que. C'est pas la Qu'on soit très clair, qu'on soit très clair. Nous là-dessus, il n'y a pas pas de cas. On ne peut pas techniquement revoter. OK. La seule chose, c'est qu'on parle de qu 500 millions. 500 millions, sur lequel il euh, y a une ligne rouge du gouvernement et de la majorité présidentielle. Il faut qu'on tienne les dépenses publiques. Et donc cette deuxième délibération est tout à fait euh, possible. Elle a été re, euh, revotée et, et repoussée. C'est ainsi. Vous en pensez et, quoi, et, euh, je, et, et ensuite, on Antoine peut discuter le... hein, politiquement. Pour mais, donner, mais un pour point donner lui, la parole au, au national. Important. Vous, vous êtes parti, vous n'avez pas... Des part des participé au Alors vote. si, on a, on a participé au premier vote, fin, dans les conditions qui ont été énumérées, hein, c'est-à-dire un brouhaha pas possible. Et effectivement, j'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas entendu euh, l'appel à voter. Donc, ils n'ont pas pu s'exprimer. Donc, aujourd'hui, on a un problème sur la sincérité du vote qui touche pour le coup. Bon, euh, vous êtes d'accord chose... hein, pour le coup tous les deux. Il a... n'y chose... a pas que, mais, que mais, tous mais, les mais deux. C'est hein, pas, pas que tous <rire> les deux. C'est en fait. Ah, vous vous en de moi. Ça pose un réel problème démocratique. Parce que sur le fond, effectivement, le vote, le texte peut être voté en deuxième lecture. Mais après, sur la forme, un texte qui a été perdu, c'est la première fois que ça se passe. Donc le discours de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, on va faire des compromis. On est prêt à entendre l'opposition, etc. On voit bien que tout tombe à l'eau aujourd'hui et qu'il n'y a pas de réelle écoute de l'opposition aujourd'hui ceux qui ont été lésés par ce, ce, ce second vote c'est les retraités et aujourd'hui c'est au gouvernement de s'expliquer aux retraités pourquoi ils n'auront pas l'indexation sur l'inflation non c'est pas ça ce qui a été voté on a on a on a réaugmenté dans le texte d'ailleurs vous l'avez voté dans le texte on a on a augmenté de plus de entre 5 et 7 milliards de plus pour, par an pour les retraités parce qu'on va sur l'année on va euh, revaloriser leurs pensions de euh, 5,1% donc euh, ça c'est actif c'est promesse 2, de campagne nous l'avons voté et, et c'est très bien là ce qu'ils ont euh, ce que ce qu'ils ont proposé cet amendement c'est d'avoir 500 millions supplémentaires gagés sur les pensions de nos militaires bah voilà l'amendement ne tient pas ne tient pas la route il a ah ouais, été les... retoqué en deuxième en deuxième est les lecture champions du monde de la, mauvaise, la mauvaise foi hein. Bah — Vous non, êtes les champions du monde de la mauvaise non. non, non, non. C'est comme ça que ça marche ?— Non, c'est pas comme Alors, ça que ça marche. C'est justement pas cas. comme ça que ça marche. Effectivement, 100% des amendements qu'on doit déposer en tant que parlementaire, vous connaissez aussi bien, bien moi l'article 40 de la Constitution, on ne peut pas faire une dépense nouvelle si on ne prend pas dans une autre, une autre main. Seul le gouvernement peut faire ce qu'on appelle « lever le gage ». Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là au moment où on discutait sur l'amendement sur le « fuel » Vous savez qu'il était gagé sur les crédits de la politique de la ville. Il y a une mini-polémique qui a commencé à se lancer. Le gouvernement a dit « on lève le gage, on ne prendra pas sur la politique de la ville, ce sera une dépense nouvelle ». Et cinq minutes plus tard, il dit « euh, ah, bah, par contre, sur les retraites, on ne peut pas lever le gage, là. Il y aura un problème technique. non, c'est un problème d'appréciation politique. Assumez-le de dire que vous n'avez pas voulu augmenter le pouvoir d'achat des retraités de 500 millions. Et faire un texte, un paquet sur le pouvoir d'achat en finissant par refuser une augmentation du pouvoir d'achat dans le cadre d'une deuxième délibération. Ouais, ça sent pas bon, euh, la négociation. On a, le on a revalorisé tout ce on nous a de 7 milliards. Non, on n'a jamais avait, cru à cette fable, hein, par à Revalorisé de 7, à 7 euh, milliards. À vous pointer du à de à 7, 7 milliards. On a revalorisé de 7 milliards. C'est ça qu'on a fait œuvre commune. Et donc, il y a une ligne rouge 5% de déficit. On ne peut pas franchir ce gap. C'est la ligne rouge très ah, clairement établie par bah la majorité. C'est les profits des riches, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus. Ah, là ah, non, mais nous, on pas d'impôts supplémentaires. Mais c'est un vrai, un vrai débat que nous avons eu. On ne veut pas d'impôts supplémentaires, on enfin ne veut pas, pas taxer. Je pense que la ligne rouge de, de la majorité présidentielle, c'est qu'ils n'ont pas, pas pris l'habitude en fait, d'être contestés, d'avoir une opposition euh, dans l'hémicycle. Euh, pendant cinq ans, euh, on a fait euh, de, de, de l'Assemblée nationale euh, une chambre d'enregistrement. Et aujourd'hui, qu'il y a une réelle opposition, 89 euh, députés du Rassemblement national, premier groupe d'opposition, bah, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un peu plus compliqué de passer les textes un petit peu euh, au gré, au bon vouloir de, de, de Monsieur Macron ou, de, ou des ministres. Euh, le plus grave dans cette histoire, ou en tout cas ce qui, ce qui me pose question aussi, c'est euh, le rôle qu'a joué les Républicains, puisqu'on l'a vu euh, lors du premier vote, ils ont voté euh, en faveur de ce texte, et puis au second, euh, au second vote, eh ben, ils se sont abstenus, ils, ils ont rejoint la majorité présidentielle. Donc euh, l'intégrité des Républicains aujourd'hui, elle est mise à mal, parce qu'aujourd'hui c'est les supplétifs d'Emmanuel Macron, on le voit bien, euh, ils n'ont plus aucune valeur d'opposition dans l'hémicycle. Amandine, sur ce point bah, — Sur ce point, euh, le gouvernement, fin, euh, oui, travaille avec la droite. Ça, c'est un fait. Et c'est ce qu'on aura appris euh, de ces euh, premières semaines. Et on a bien vu que sur euh, plusieurs mesures, des fiscalisations des heures supplémentaires, achat des RTT par les entreprises, euh, sur le carburant, la restante de 30 centimes, des idées portées par la droite ont été reprises par le gouvernement. Et aujourd'hui, clairement, c'est leur allié dans ces négociations pour gouverner. Donc ça, la droite a réussi euh, ce, ce tour de force après les 4% de la présidentielle euh, de s'imposer comme euh, euh, le groupe avec lequel le gouvernement travaille aujourd'hui. Ce que vous pointiez, en revanche, et la difficulté pour eux, ça va être de continuer à être perçu comme des opposants désormais. C'est toute cette difficulté d'arriver à travailler avec tout en montrant qu'on peut faire différent euh, à un moment justement où euh, ce parti, les Républicains, va se choisir un nouveau chef euh, au mois de décembre et donc euh, va devoir euh, se reconstruire de trouver une identité, trouver un patron fort, trouver tout ce qui leur a manqué et qui a fait qu'ils se sont effondrés pour le moment. Donc ils renaissent au niveau parlementaire. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils renaissent oui. politiquement suffisamment pour arriver à se réimposer dans, dans la suite des événements, si on parle en tout cas d'une prochaine présidentielle. En tout cas. Ils sont encore très puissants également au Sénat puisqu'ils ont la majorité. Vous parliez également des, des Républicains. Il y a Eric Ciotti, qui est donc euh, pour l'instant le, le candidat, le premier. Tout à fait, euh, qui s'est déclaré, déclaré officiellement hier. Hier. Euh, Peut-être juste euh, une réaction rapide. Vous parlez de la, des points communs, mais des différences aussi. Hier, vous êtes parti, vous, avec vos, vos collègues du Rassemblement national, là où, euh, du côté de la France insoumise et de la NUP d'ailleurs en général, on est resté pour voter contre. Pourquoi on n'est pas voté contre ?– Mais Écoutez, en fait, le, le problème qui se pose, c'est le problème d'intégrité, le problème de, de sincérité du scrutin. Si euh, lorsqu'on vote, si lorsqu'on doit voter, euh, notre parole n'est pas respectée, à quoi ça sert qu'on reste en fait dans l'hémicycle à ce moment-là Sachant que oui, on nous dit un rattrapage sur le, sur le, le second vote. Euh, non, non, non, il n'y aurait pas eu de rattrapage, puisque ça n'avait rien à voir euh, par rapport à l'article qui venait d'être voté. – Merci à tous. D'avoir participé. Vous restez avec nous, puisqu'on va continuer à parler de politique et notamment de ces propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était hier sur notre antenne et qui a parlé de double peine, notamment pour donc, les étrangers délinquants. On va détailler tout ça, mais d'abord, c'est la météo. Ici, à Fréjus. Ce sera un peu moins réchauffé cet après-midi. On avait près de 39 degrés. Hier comptait une trentaine de degrés. Cette fois-ci, quelques averses ponctuelles circulent en direction du va ou encore en direction de la Côte d'Azur. Elles pourraient se réactiver dans le courant de cette journée. Ce sera vraiment la seule exception. Ces inverses n'atteindront pas malheureusement le golfe du Lion. D'une manière générale, c'est un temps sec qui s'impose. Aujourd'hui, quelques plaques de nuages bas de la région centre en montant vers le Grand Est, également de la Vendée jusqu'à la Bretagne. Là aussi, ça va se dissiper. Cet après-midi, on aura surtout de très belles éclaircies. Un voile de nuages élevés un peu plus présent de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine. Et toujours ce vent Mistral-Tramontane jusqu'à 50-60 km heure sur le front des incendies. Les températures de saison quasiment partout, sauf dans le sud-est. 34 à Marseille, 30 degrés notamment à Lyon cet après-midi. Vous aurez 26 à Nancy, à Paris. Comptez 25 degrés à La Rochelle, un minimum de 22 degrés à Brest ou alors à Cherbourg. La météo avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier. Bien chez soi. C'est le retour du soleil sur toutes les plages pour cet après-midi, notamment près des côtes de la Manche. Belles éclaircies un soleil à peine voilé, des températures toujours élevées. Dans l'eau, 19 degrés, très légère baisse sur le sable, compté 22 degrés notamment à Dunkerque. En allant vers l'océan, là aussi, le ciel sera nettement mieux dégagé, notamment en Nouvelle-Aquitaine cet après-midi. À Neujac-sur-Mer, 22 degrés pour vous baigner et 23 degrés pour vous sécher. Nous allons en Méditerranée. Avec ce vent toujours très présent, le risque d'incendie est généralisé. Le soleil omniprésent, vous aurez 32 degrés du côté du Cap d'Agde, 24 degrés pour plonger. La température de l'eau grimpe jusqu'à 28 degrés au large de la Côte d'Azur et même 29 degrés au large de la Corse. À Porto Vecchio, comptez jusqu'à 31 degrés cet après-midi. Les pieds dans l'eau. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi. Il est 11h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans le live BFM. On va parler de politique et des propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur notre antenne hier. Il assume une forme de double peine pour les étrangers délinquants qui, en conséquence, une fois leur condamnation effectuée, seront expulsés en tout cas. C'est l'avis de Gérald Darmanin. On écoute ce qu'il a dit. Moi, j'assume le rétablissement d'une forme de double peine. Personne ne comprend, alors que la France est généreuse. Euh, Moi-même, j'ai deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde a ses histoires personnelles. La France est généreuse et accueille les étrangers qui veulent vivre sur notre sol avec, je crois, les bras ouverts. Il n'y a pas d'autre pays, je crois, aussi généreux qu'est la France. La contrepartie de cette géné générosité, c'est de respecter les règles de la République, respecter les policiers, ne pas trafiquer du SUP, ne pas être condamné pour violence conjugale. Ça me paraît de bon sens. Donc, oui, j'assume une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on vient sur le sol national, on a un devoir qui est celui de respecter les règles de la République. Sinon, on s'en va. Alors, toujours avec nous, nos invités euh, politiques, euh, cette réaction qui a été doublée également d'annonce euh, plus tôt dans la journée euh, sur le fait que euh, Gérald Darmanin souhaite, Amandine Atalaya, faire sauter des obstacles aujourd'hui à euh, ces, euh, ces annonces. Oui, ça c'est dans le cadre d'un euh, projet de loi qui sera présenté euh, au Parlement à la rentrée. Euh, et Gérald Darmanin veut que les étrangers qui ont commis des actes graves puissent être expulsés sans condition. C'est ça qui est nouveau, c'est sans condition. Ça veut dire que pour le moment, par exemple, euh, si euh, l'un de ces étrangers concernés euh, est euh, arrivé en France avant l'âge de 13 ans, il ne peut pas être euh, expulsé. Donc euh, Gérald Darmanin, et il faudra vérifier si c'est constitutionnel, euh, veut faire euh, sauter ces verrous euh, dans la loi qu'il propose Évidemment, il s'adresse là, euh, à, et il l'assume d'ailleurs, euh, à l'électorat notamment euh, de Marine Le Pen. Il dit qu'il ne reprend pas les idées de Marine Le Pen, mais qu'il veut euh, parler à ses électeurs. Et donc, il continue de creuser son sillon, euh, Gérald Darmanin, avec une multiplication de déclarations. Euh, il dit qu'il veut faire de la politique euh, en parlant aux tripes des Français, qu'il n'aime pas les techniciens, comme ils disent, ce qui a d'ailleurs créé une petite dissension avec la Première ministre qui trouve Gérald Darmanin un peu trop euh, politicien, euh, précisément. et il continue continue d'affirmer et de revendiquer ce créneau de la droite dure, de la droite forte, en reprenant d'ailleurs des mots double peine, évidemment ça fait écho à Nicolas Sarkozy, de cette droite dure qui avait réussi il y a longtemps, en 2007, à réussir à prendre de nombreux électeurs du Rassemblement National, qui aujourd'hui n'y parvient plus. Hugo Bernalicis, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez cette idée donc, de lever un certain nombre de verrous Bon, – Déjà, il y a, a l'aspect politicien, parce que quand vous regardez le fond de ce qui est déjà possible de faire dans la loi, c'est-à-dire en interdiction euh, de, de, de paraître sur le territoire national, euh, tous les cas de figure qui sont présentés ou les faits divers qui sont présentés sont déjà couverts par l'état actuel du droit et de la loi. Bon, voilà. Donc on est en train de parler de cas de figure extrêmement euh, précis où les gens peuvent avoir une protection. Euh, vous l'avez dit, vous en avez donné un, sur les, ceux qui sont, euh, que sont sur le territoire national depuis l'âge de, de 13 ans, mais il y a aussi ceux qui sont mariés depuis 3 ans avec une personne de nationalité française, ceux qui sont depuis plus de 20 ans sur le territoire national, les mineurs. Les mineurs, par exemple, voilà, ce sont un tas de conditions qui font qu'on est à peu près, presque, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. La France, dans son cadre juridique actuel, est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour nos respects de la Convention. Donc on peut se dire « les droits de l'homme, on s'en fout ». On peut faire du Orban, euh, en l'occurrence, euh, mais c'est pas comme ça, j'ai l'impression, qu'on fait rempart aux idées de l'extrême droite en les appliquant. C'est ce qu'on avait dénoncé déjà dans la mandature euh, précédente, et ça continue. Les mauvaises recettes qui font qu'à la fin, ceux qui récoltent les lauriers, euh, ce sont nos adversaires politiques, à savoir euh, les, euh, les les membres du Rassemblement Alors, euh, national. et Justement, je viens vers vous, euh, Sylvain Manard, parce qu'on voulait vous montrer une déclaration d'SOS Racisme qui s'est ému des propos de Gérald Darmanin. On va regarder tout de suite ce texte. Euh, une annonce qui, euh, selon l'association, confirme, je cite, « l'alignement sur les positions de l'extrême droite ». Et vous le voyez, SOS Racisme appelle à ce qu'il soit mis un terme à cette dérive digne de Le Pen et d'Orban, mais indigne de la République. Qu'est-ce que vous répondez à SOS Racisme aujourd'hui euh, D'abord, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu SOS racisme. J'étais euh, très jeune quand on faisait des marches, mais euh, j'ai pas à répondre à SOS racisme. Ils font une, une ils prennent une position et c'est leur rôle. Moi, je voudrais répondre à Hugo Bernalicis. Il ah bah, y a quand même euh, un propos là. Euh, oui, qui non mais. Je ne pas commente pas un tweet. <rire> euh, voilà. Bon, bref. Le, le, nous, c'est très simple. Le, la, ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin, particulièrement, c'est sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire. C'est dans la loi française. Ah non, ça n'a rien à voir. J non, non, non j off sujet. Off j sujet. J'entends ce que les dit, obligations vous... de quitter le territoire français, ça n'a rien à voir Parce avec que... les interdictions d'être sur le territoire national, qui peuvent être faites soit par procédure judiciaire décidée par un juge, et on pourrait à la limite en discuter, soit pour menace à l'ordre public décidée par le préfet, je, et je... ça peut se traduire par une OQTF. Mais ce sont la, deux la, choses la, distinctes. La, la, tout à fait. La, la, le propos euh, de euh, du ministre de l'Intérieur, il est très clair. Il est très clair sur les OQTF et entre autres. Ce que nous avons vécu pendant la campagne présidentielle et, et, et la campagne législative. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aux électeurs Il faut que la loi soit respectée. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'il est normal quand une décision a été prise de qu'un qu étranger quitte le territoire pour quelle que soit la raison, ce ne soit pas appliqué Ce n'est pas normal. Et donc le Gérald Darmanin, on peut dire oui, va-t-il réussir dans, dans ce qu'il fait la vérité, c'est que les chiffres là-dessus ne sont pas suffisants par rapport à ce que... Mais ça n'a rien à voir avec la proposition politique Donc, qui est faite là. Donc nous, nous disons une seule chose. Quand il y a une décision de justice, elle doit être appliquée. Il nous faut plus de greffiers. On a commencé à en mettre plus. C'est pas ça plus le problème. De juges. Il nous faut plus de juges. Et il nous faut, ah oui. derrière, Mayas, faire en sorte... du tout le problème. Non, il faut... est pas il, faut il faut changer en... la loi. Il veut bien... Mais euh... en... Non, il ne faut pas changer la loi. Tout simplement appliquer, d'avoir des laissés passer consulaires pour faire... La loi, ils l'ont des... déjà des... changé. déjà changé. Et Avec faire repartir l'étranger. Gros, vous venez pas en dire gros, être, être plus efficace. Cette idée. Est, ah non, ils sont mal, des des sont mal à l'aise, vous sont mal à l'aise. Non, mais, à mais à dire qu'on sort de la Convention européenne des droits de l'homme, ça le fait Gérard pas. pas Manin. Manin, il a raison là-dessus. Il faut qu'on soit plus efficace oui, mais vous sur ne la reconduite. Il faut les expulser sans condition. Vous voulez rester dans le cadre légal actuel. Il y a toujours une raison il euh, y a toujours une raison judiciaire euh, pour expulser quelqu'un c'est pas euh, c'est non, pas non, au faciès non il y a n'est pas, y a deux ce deux pas procédures. au faciès est une, une, procédure humain, mais, une, une procédure administrative une procédure administrative c'est une procédure mais on pas judiciaire on ne bon mais est, non mais il y a toujours il y a toujours une décision qui fait une décision juridique qui permet d'expulser quelqu'un ça marche comme en, ça un EQTF c'est une décision une décision de de, de, de juridique vous, vous vous soutenez cette idée de Gérald Darmanin non, mais écoutez en fait au rassemblement national on peut que se féliciter il jubile, il jubile de la ouais. lepenisation du gouvernement et de Gérald Darmanin puisque au final le constat qui a été fait par Marine Le Pen était le bon et les solutions qu'elle propose sont les bonnes le problème c'est que il va falloir rappeler quand même que Gérald Darmanin il y a moins de dix ans il était chez les Républicains euh, c'est un soutien notamment de Nicolas Sarkozy, qui en 2003 a supprimé la double peine. Donc aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin, c'est le Sarkozy en Canada dry. C'est-à-dire qu'il vient, euh, il faut un fait, ce qu'il euh, fait suite à, à la violente agression des policiers à la guillotère. Euh, un fait, une loi. Sauf que ce pas réalisable. Il nous parle de 100% d'expulsion euh, d'ici un an. On sait très bien que ce ne sera pas réalisable, puisqu'on a euh, actuellement sur le territoire un million de personnes en situation irrégulière. Euh, Gérald Darmanin, son bilan, c'est 12% d'augmentation des coups et blessures en 2021, une agression toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, et il veut nous faire croire aujourd'hui qu'il sera en capacité dans moins d'un an, dans un an, euh, de pouvoir expulser tous les délinquants étrangers. Il n'y a aucune volonté politique de la majorité et du gouvernement de d'expulser de, des personnes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à agir sur les transferts de fonds privés vous n'êtes pas prêt à agir sur les aides au développement des pays pour récupérer les délinquants qui nous ont importés en France. On va aller à l'Assemblée retrouver Marie Gentric, puisque le projet de loi a été accepté cette nuit. Projet de loi de finances rectificatives. Expliquez-nous quelles mesures, justement, sont adoptées, Marie alors pour faire simple, on peut dire que ce, ce, ce projet de loi, ce texte qui a été adopté, c'est le deuxième volet du texte sur le pouvoir d'achat qui avait été adopté la semaine dernière. Parmi les mesures phares, on peut parler de la suppression de la redevance audiovisuelle. On peut également parler de la renationalisation à 100% d'EDF. C'est un texte qui a mobilisé les députés pendant quatre jours, qui a suscité de nombreux débats. Et cette nuit encore, l'ambiance elle a été assez électrique parce qu'on a assisté à un retournement de situation. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. En tout début de soirée, eh bien, les députés de l'opposition avaient réussi à faire voter contre l'avis du gouvernement un amendement qui permettait la revalorisation des retraites de 500 millions d'euros. Et dans la nuit, entre 2 et 3 heures du matin, le gouvernement a demandé une seconde délibération pour revenir sur cet amendement. Écoutez les propos de Bruno Le Maire. À tous ceux qui nous disent, les retraités vous en voudront dans vos circonscriptions. Mais pour qui prenez-vous donc les retraités Les retraités de France savent parfaitement que nous avons revalorisé les pensions de retraite de 4 que cela représente un effort de l'État de 5 milliards d'euros, dix fois plus que cet amendement. Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous. Alors, au final, ce qui s'est passé, c'est que l'Assemblée nationale a voté pour annuler la revalorisation des retraites de 500 millions d'euros. Une décision, revirement de situation, comme je le disais, qui a beaucoup déplu aux députés de la NUPES, l'Alliance de Gauche, et aux députés du Rassemblement national. Ils accusent la majorité présidentielle de ne pas respecter les règles du jeu parlementaire et de vouloir passer en force. D'ailleurs, pour montrer leur mécontentement, eh bien, les députés du Rassemblement national ont quitté l'hémicycle un peu après 3 heures, juste avant le vote final, pour ce texte donc sur le budget rectificatif. Merci beaucoup marie jeanne Tric avec Jérémy Assad depuis la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. On vous laisse aller vous reposer, dormir un petit peu après ces longues heures de vote de votre côté. Merci à tous les trois d'être droite avec nous pour, pour ce débat. On va repasser